Après la bombe est placée et là t'as pas trop de choix hein. quant à la bombe et pas de pif on rappelle hein, du côté de, de Ménat. Voilà la bombe peut exploser n'importe quand il a bien attendu. Euh, oh, le problème X a sauté un peu tard, c'est a célé du trigger. Hop hop hop, oh il s'attend oh. Et eh bien on le met dans le corner, on recule d'un coup d'un seul, je pense qu'on a peur de ça Tengu Stone, pas de choc, roulement, c'est la pression Cross up qui est bon mais la garde est toujours relativement solide Les Tengu Stone du coup seront partis, on aura tout mis en garde Et là, on va toucher, on a CA, ça connect Est-ce que ça sera suffisant oh de Je suis bien l'impression que oui Kabou Tant mieux, on a une barre de YX en plus, une petite erreur et c'est une zone. Et là on le tient de loin, en effet on le gratte, la barre grise bien qui se fait avoir, on saute dessus, on a le temps de mettre la garde, attention et on le tient de loin, on ne oh veut surtout God. pas laisser oh là approcher finalement On a Rickman qui est fortement en avant, sauf qu'attention on l'a déjà vu, hein, est en avance à l'énergie et se faire comeback d'un coup d'un seul sur quelques petites phases, sauf que là pour le moment on ne laisse absolument rien passer de façon très lucide, mais Sniper dans les pieds, il cherche à super, attention il est vraiment en train de chercher sa super avec activation V-Trigger, il le sait phénomène, faut qu'il garde loin, voilà